Allez. Allez, Nous y sommes. Bonjour à toutes et à tous, chers étudiants et chers étudiants, chers partenaires, chers collègues, chers toutes et chers tous. Je ne vais pas vous cacher l'immense plaisir qui est le mien de vous accueillir dans cette belle salle de l'Axone pour l'édition 2023 de l'UTBM Innovation Crunch Time. Enfin, enfin, nous nous retrouvons après trois éditions annulées pour raisons sanitaires, vous le savez, et donc très peu d'entre vous auront connu l'édition 2019 du crunchheim la dernière, mais je vais vous rassurer d'emblée, tout va très bien se passer cette semaine. L'Axone devient donc pour cinq journées notre quatrième campus, un campus éphémère, le plus important également campus de l'établissement, puisque l'ensemble de l'établissement y a convergé. Et nous sommes, en ce début d'après-midi, Pratiquement 2000 à avoir investi ce lieu. Vous le savez, les occasions de nous retrouver toutes et tous en un même lieu sont très rares. et Elles sont donc précieuses et le crunch le permet, sachons donc pleinement profiter des moments que nous passerons ensemble jusqu'à vendredi. Ce que nous allons vivre ensemble durant ces cinq journées constitue le plus grand exercice universitaire de ce type en France. Est très probablement le plus important en Europe. Un exercice d'idéation au format XXL durant lequel le pouls de l'UTBM battra l'unisson et au travers duquel il vous sera donné de vivre, en accéléré, votre futur métier d'ingénieur. Car c'est bien cela le crunch time, un exercice pédagogique inédit, simulant au plus près l'activité quotidienne de nombre d'ingénieurs et vous permettant d'acquérir des compétences transversales à l'ensemble des spécialités de l'établissement. C'est la raison pour laquelle vos équipes agrègent plusieurs niveaux de formation et associent plusieurs spécialités d'ingénieurs de l'UTBM. C'est la raison également pour laquelle des étudiantes et des étudiants de de Belfort et de la haute école d'ingénierie et de gestion du canton de Vaud, implantée à Hiverdon-les-Bains, en Suisse, nous ont rejoints, et je vous souhaite à toutes et à tous la bienvenue parmi nous. Dans un tel contexte, et je m'adresse ici à titre individuel, dans un tel contexte, disais-je, l'ensemble de vos partenaires d'équipe prend une importance toute particulière. Il vous faudra travailler et réfléchir ensemble, chacune, chacun portant sa contribution, quel que soit son niveau de formation, quel que soit son domaine d'études. Alors, durant le crunch time, la mécanique n'est pas réservée aux mécaniciens, l'informatique aux informaticiens et l'énergie aux, in... aux énergéticiens. Non, vous devrez mobiliser l'ensemble de vos compétences et cela bien au-delà de vos compétences métiers. C'est donc cela, l'essence première de ce que nous allons vivre toute la semaine, s'extraire tous ensemble cela veut dire la communauté de l'établissement et ses partenaires, d'un cadrage mental serré et co-créé en associant différentes formes d'intelligence et en combinant nos compétences plurielles. Et cela, n'imaginez pas que c'est trivial. En vue de réfléchir à des pistes de solutions, à des problématiques bien réelles, elles, proposées par nos partenaires. Le crunch time est donc aussi... Un moment privilégié de coopération, d'échange, d'interaction entre nous toutes et nous tous. Cette semaine, ici, au cœur de l'Axone, dans cette fosse, vous chercherez à dessiner des pistes de solutions et les matérialiser au sein du Feublab éphémère qui est installé à une encablure d'ici. Vous chercherez à dessiner des pistes de solutions à 142 défis proposés par 50 partenaires français et suisses entreprises, associations, institutions, etc. Avant d'accueillir notre marraine et que des informations complémentaires pratiques quant au déroulement des journées à venir vous soient communiquées, je souhaiterais formuler en ce début d'après-midi plusieurs remerciements. Et bien tout d'abord et de manière anticipée à vous toutes et tous pour votre implication durant ces cinq journées. Ensuite de bien entendu à l'ensemble des partenaires qui nous ont soumis des défis et qui seront à nos côtés durant ces cinq journées. Merci, merci à vous pour la confiance ainsi témoignée à l'UTBM et à ses étudiantes et étudiants. Également à l'ensemble des personnels de l'établissement ayant répondu présent à cette occasion. Il ne faut pas en effet s'y méprendre. Si le crunch time constitue un défi pédagogique pour vous, chers étudiantes et chers étudiants, il constitue, Plus de micro. il constitue également, en raison de sa dimension, un défi pour les équipes pédagogiques, organisationnelles et logistiques. Et quel défi Alors, mille merci à toutes et à tous, chers et chers collègues, pour votre implication. Enfin, je souhaiterais remercier l'ensemble des mécènes de cette édition 2023 pour leur implication à, à nos côtés. Je n'énumérerai pas cet après-midi la liste exhaustive. Elle sera régulièrement affichée sur les écrans de la salle. Alors un dernier conseil. Faites preuve d'audace et d'imagination durant ces cinq journées. Pensez en dehors du cadre habituel. Partagez vos compétences. Enrichissez-vous mutuellement. Albert Einstein le disait ainsi, la logique vous conduira toujours d'un point A à un point B. L'imagination et l'audace vous conduiront où vous le désirez. Alors bien sûr, les défis ne sont pas triviaux. Et à l'instant, je vous parle d'ailleurs, vous ne connaissez même pas celui qui vous sera proposé. Vous le découvrirez d'ici un moment. Et le parcours pédagogique proposé dans le cadre du crunch time sort de nos pratiques habituelles. Et il est tant mieux qu'il en soit ainsi, ne nous sommes-nous pas une université de technologie. Alors, en découvrant votre défi, ne vous dites pas qu'il est difficile, car s'il n'était pas difficile, ce ne serait pas un défi, mais en le découvrant, agissez et ne lâchez rien. Depuis sa première édition au printemps 2017, le crunch time a été répliqué. Tout d'abord à l'université de technologie de Troyes, L'une de nos deux concerts. Ensuite, à l'Université de Shanghai, à l'Utseus. L'année dernière, à la Haute École d'Ingénierie et de Gestion du canton de Vaud, la HEGVD, à Yverdon-les-Bains, en Suisse. Cette édition 2023 du Crunch Time est co-organisée par l'UTBM et la HEGVD. Cette édition 2023 est également organisée en partenariat avec l'Université de Lomé et avec l'université Agostino Neto de Luanda. Actuellement, donc, sachez que plus de 300 étudiantes et étudiants en Suisse, une centaine au Togo et une centaine en Angola, travaillent, vont travailler toute cette semaine également, suivant la même trame méthodologique et dans le même esprit, à répondre à des défis proposés par des partenaires nationaux. J'aimerais à présent... Et avant de lui laisser la parole, bien entendu, je vous présente la marraine de l'édition 2023 de l'Innovation Crunchtime. Et c'est un très grand honneur d'accueillir parmi nous aujourd'hui Viviane Lalande. Viviane est titulaire d'une maîtrise de recherche en génie biomédical et d'un doctorat en biomécanique de l'école polytechnique de Montréal. D'un tempérament assurément curieux. Viviane se passionne dès 2010 pour la communication scientifique en s'attachant à rendre passionnant des sujets d'apparence anodine comme par exemple pourquoi replier une notice de médicament est presque impossible ou bien encore à quoi servent les motifs sur le papier toilette. En 2013 Viviane a fondé la chaîne Syllabus où elle donne vie depuis dix ans à présent à sa patiente par le biais de vidéos scientifiques. Et à ce jour, Syllabus est la chaîne francophone de vulgarisation scientifique ayant la plus grande audience, avec plus de 500 000 abonnés. Et son activité l'a conduit à collaborer avec de nombreux médias, Radio-Canada, Arte, etc., etc. En 2021, Viviane a reçu le prix Jean Perrin de la Société française de physique. Et ce prix très prestigieux récompense un effort particulièrement réussi de popularisation de la science. La Société française de physique note à cette occasion la place à part du travail de Viviane dans le paysage de la vulgarisation scientifique et la vulgarisation francophone où sont traités avec le plus grand sérieux scientifique les sujets les plus apparemment anecdotiques en s'appuyant toujours sur le travail des chercheurs spécialistes du sujet. Viviane a de plus, vous devez le savoir, une activité de formation à la communication, à la vulgarisation scientifique dans le cadre de cours, notamment à l'école polytechnique de Montréal. Et j'ai omis, mais je l'aurais fait sciemment, vous le comprendrez, de préciser que Viviane est également ingénieure mécanicienne, diplômée de l'université de technologie de Belfort-Montbéliard, en 2008. Alors, mille merci Viviane de nous avoir rejoints et d'avoir accepté d'être notre marraine. Je lui laisse donc la parole, non sans vous souhaiter à nouveau un excellent crunch time, sachez vous dépasser ensemble, surprenez-vous, surprenez-nous également, et sachant toutes et tous croquer à pleines dents dans ce crunch time 2023 pour en faire un moment exclusif de notre année universitaire. Je vous remercie et que vive l'UTBM. Viviane Merci beaucoup, Giselaine, pour la présentation. Ça y est, je suis rendue assez vieille pour que la présentation dure un petit peu de temps. Donc, je ne suis pas diplômée de 2008, de 2010. Ouais, je, je ne suis pas si vieille. Parlant de vieillesse, là, juste, vous êtes quel promo à peu près 21, oh, 22, ok, le, le plus que j'ai entendu c'est 23, donc moi j'étais là à une époque où il n'y avait besoin que d'un chiffre pour distinguer les promos, donc euh, moi je suis promo 6, très fière, promo 6, <rire> et, euh, et donc je suis ravie d'être ici, merci beaucoup à, à l'UTBM de, de m'avoir invitée, moi l'UTBM ça a été euh, 3 ans que j'ai adoré, 3 ans et demi, euh, parce que j'ai fait un semestre sabbatique en Australie, mais j'ai vraiment adoré ces trois années-là, alors j'espère que vous en profitez aussi actuellement. Et ce que vous allez vivre cette semaine-là, je ne sais pas à quel point vous vous en rendez compte, mais c'est un cadeau que l'école vous fait, parce que c'est extrêmement réaliste de ce qui se passe pour de vrai dans la vie. Et moi, ça m'est arrivé à la fin de mon ST50 d'avoir un une sorte de crunch time, parce que ça n'existait pas uh, « back in the days », le crunch time. Donc on l'a vécu dans la vie professionnelle plutôt. Et, euh, et j'aimerais vous parler de ce crunch time à moi, parce que je pense qu'il y a beaucoup de similitudes avec ce que vous allez vivre vous. Et euh, peut-être que ça va vous inspirer ou peut-être vous donner une idée de ce qui va se passer cette semaine. Euh, par applaudissement, qui a déjà fait le crunch time OK. Pour qui c'est la première fois All right OK. Donc, on a du monde à convaincre. OK. Je vais m'en occuper. Le crunch time. Donc, moi, le mien, celui que j'ai vécu, ça s'appelle toujours le ST50, le, fin, le stage de fin d'études. OK. Donc, à la fin de mon ST50, j'étais dans un laboratoire de recherche en nanorobotique à Polytechnique Montréal. Je vis toujours à Montréal, d'ailleurs. Et, euh, et j'étais restée dans le lab, parce que c'était trop cool, puis que j'ai continué à travailler là-bas. Et un mois après la fin de mon stage, mon directeur m'a demandé de venir dans son bureau. puis Il m'a dit, euh, « euh, Viviane, euh, nouveau projet pour toi. » Puis là, il m'a dit un hein, globiboulga de mots. J'ai retenu nager, cils, magnétisme, deadline dans deux semaines. Je suis sortie de là, j'avais absolument rien compris. Par contre, ce qui était très clair, c'est que j'avais deux semaines. Donc mon crunch time à moi, il n'a pas duré une semaine, il a duré deux semaines, mais on n'était que trois. Vous, vous êtes quoi, dix à peu près, donc ça devrait revenir à peu près au même. Et donc je suis sortie de là complètement paniquée, évidemment. Ce qui devrait être votre sentiment quand vous allez voir le sujet dans quelques minutes. Je pense que c'est ce stress-là que vous allez vivre. Et donc la première étape, ça a été de se demander, ben, qu'est-ce que ça veut dire dire, nager, cils, magnétisme, qu'est-ce que tu veux dire et, euh, et donc j'ai cherché, j'ai investigué, on a travaillé ensemble, puis on a trouvé euh, ce qui sera le but dans la fin de votre journée, d'arriver à reformuler vo votre projet. Ok, Donc ce qu'il veut, c'est en fait un robot qui nage à l'intérieur du système digestif humain, et que ce robot soit contrôlé avec du magnétisme. Mais ce magnétisme-là, il vient pas de n'importe où. Il vient d'un scanner d'hôpital, les IRM. Vous savez, les, les scanners qui ressemblent à des gros donuts dans les hôpitaux. Et donc, on doit contrôler un IRM pour contrôler un robot qui nage dans le système digestif. Deux semaines. Couillu. On ne va pas y arriver. Donc là, on a redéfini les limites et on a dit « Ok, bah, peut-être on va réduire, on va, on va faire quelque chose de faisable en deux semaines. » Et on a décidé de changer ça. Finalement, ce ne serait pas dans un système digestif humain, ne serait-ce que parce que les protocoles d'éthique les avoir en deux semaines, bonne chance. Euh, on va faire ça dans un aquarium, parce qu'arriver à contrôler un robot magnétique dans un IRM, c'est déjà pas mal. Et donc ça va être ça, votre premier défi, d'arriver à reformuler ce que votre client, partenaire industriel, cherche. Et euh, parfois, ils ne savent même pas eux-mêmes. Okay? Donc ça va être des discussions entre vous pour arriver à redéfinir le projet. Parfois ils savent, mais parfois ils ne savent pas. Donc, à investiguer. Une fois qu'on a eu euh, un petit peu l'idée du projet, on est pas, passé à la conceptualisation, votre journée de demain. Et, euh, et donc, il fallait trouver des idées. Comment est-ce qu'on va faire un robot magnétique qu'on dirige un IRM Bonne question. Et donc là, on s'est mis en équipe. Donc nous, on était trois, deux ingénieurs mécaniques, un ingénieur en informatique. Et, et ce qui est intéressant de voir, je vais vous présenter la solution finale à la fin, mais c'est que les solutions qu'on a choisies sont ancrées dans les compétences qu'on avait dans l'équipe. Si on avait eu un biologiste, probablement qu'on aurait eu aussi des idées un petit peu plus euh, différentes, savoir, je sais pas, des euh, bactéries magnétiques euh, qu'on aurait mises en amas et qu'on aurait guidées. Si on avait eu euh, quelqu'un en électrique, on aurait peut-être pensé à faire des bobines, on aurait fait passer du courant pour créer de l'induction euh, magnétique et après arriver à diriger, euh, que sais-je. Nous, c'était mécanique et informatique. Et notre solution, elle est mécanique et informatique. Donc, ça va être important pour vous de voir avec qui vous travaillez et de voir les compétences qu'il y a autour de la table. Et attention à ne pas vous limiter aux compétences sur le papier. Okay? Les, un être humain ne se résume pas à ce qu'il a écrit sur son CV. Il ne se résume pas à simplement le diplôme qu'il va obtenir. Okay? Il y a des personnes euh, qui... Euh, ont rien à voir avec euh, l'informatique, la mécanique électronique, je sais pas, qui travaille en, en marketing, en sciences humaines, en... mais le soir, ils font des drones, donc ils ont aussi des, des compétences. Quelqu'un qui fait de l'escalade. En escalade, il y a beaucoup de notions de centre de masse, de déplacement, couple, moment. Mes exemples sont, sont ancrés dans la mécanique, vous voyez comment je suis moi-même biaisée. Mais donc, une personne ne se résume pas à son CV. Donc, apprenez à vous connaître, ça va être important. Et donc nous on a fait tout un tas de généré tout un tas d'idées. Je ne me souviens pas honnêtement, ça commence à dater de toutes les idées qu'on a générées. Mais la dernière, elle est particulièrement simple. Et donc on avait, donc c'est ici à la régie, qu'on envoie le PowerPoint, s'il vous plaît. Qu'on avait donc, donc vous imaginez un IRM. Puisque les slides... Oui, voilà. Donc on avait un IRM. Oui, on a la chance d'avoir un IRM euh, euh, dans le laboratoire, un, euh, un aquarium qu'on met à l'intérieur de l'IRM, et puis notre robot, on a réfléchi et on a dit, OK, il faut que ce soit magnétique. Qu'est-ce qui est magnétique Du métal. Eh bien, on va prendre une bille de métal. Ce sera ça, notre robot. Deux semaines, pas le temps de niaiser. On ne peut pas développer un truc qui soit euh, hyper farfelu. Okay Il faut juste arriver à la preuve de concept. Donc, une bille de métal. On veut que ça nage. OK. Qu'est-ce qui nage Des poissons. Des poissons, comment ça nage ben, On lui rajoute une queue. OK. On va rajouter une queue à notre bille de métal, qui est une tige de plastique. Et puis, le problème, c'est que ça, ça coule. Ah, bon, ben on va le faire flotter. On a rajouté du polystyrène par-dessus. Et voilà notre robot le résultat de deux semaines de travail, euh, donc très simple, mais ça fonctionne. Et ce robot-là, on l'a appelé Maurice, c'est le projet Maurice. Et là, je ne sais pas si vous allez avoir la référence en promo 23, mais euh, back in the days, il y avait une publicité pour de la mousse au chocolat où il y avait un petit garçon qui accusait son poisson rouge d'avoir euh, mangé toute la mousse au chocolat et il disait euh, « Tu pousses le bouchon un peu trop loin, Maurice. » Donc voici le projet Maurice, et Maurice, quand on le met dans l'IRM, ça ressemble à ça. Alors je vous explique ce que vous regardez. C'est une vidéo qui est prise à l'intérieur d'un IRM. Dans un IRM, on ne peut pas mettre une caméra normale, parce qu'il n'y a que du magnétisme là-dedans, donc c'est une caméra très très spéciale qui est compatible avec l'IRM. C'est pour ça que la qualité est particulièrement mauvaise, ce pas parce que je suis vieille. Okay c'est la caméra, ce pas ma faute. Ce que vous voyez nager, c'est donc une bille euh, de métal qui est cachée sous le polystyrène et c'est juste une petite feuille de plastique en arrière. La bille de métal, on envoie un champ magnétique à droite, puis un champ magnétique à gauche, puis à droite, puis à gauche. La bille, ça la tire à droite et à gauche et la feuille de plastique, avec du, en, en, en appuyant sur le liquide, ça fait en sorte que ça la fait avancer. Et voilà, on a notre poisson magnétique Maurice. Et Maurice, on en a fait euh, plusieurs itérations. Voilà, on a une itération avec une plus longue queue, avec une fréquence un peu plus grande. On a une itération avec des plus petites queues, une plus grande fréquence, avec des différentes ta tailles de billes, etc. etc. Et, euh, et ça, c'est le projet qu'on a terminé. Et à la fin de la semaine, euh, et à la fin de la semaine ben, on a eu à, à écrire un article de recherche parce que c'était dans un monde de la recherche, et on l'a publié. Et j'ai plus jamais travaillé sur ce projet. C'était juste un deux semaines. Alors, c'est exploratoire, en recherche, on fait beaucoup de ce, de ce genre de projet qui ne voit jamais le jour après. Euh, et de toute façon, je ne suis pas sûre que c'était une très bonne technique pour se déplacer dans le système digestif humain, mais c'est une autre question. Et euh, mais cela dit, j'y ai quand même retouché huit mois plus tard quand il a fallu aller le présenter dans un congrès international de Mécatronique, l'équivalent de ce que vous allez faire vendredi en présentant les résultats à vos partenaires. Et dans ce congrès-là, j'ai présenté, c'était la première fois que je présentais devant mes pères, et on a gagné le prix du meilleur article pour deux semaines de travail avec un poisson, magnétique, juste une bille et une feuille de plastique. Bon, on a contrôlé un IRM aussi, mais ça c'était le, le quotidien de, du laboratoire. Contrôler l'IRM c'était quelque chose de très facile parce que c'était la compétence qui avait été déjà développée en amont. Et, alors ce que je voudrais que vous reteniez, c'est pas qu'on gagne des concours quand on travaille vite, okay c'est pas ça le message. D'accord. Le message, c'est plutôt que pour arriver à faire passer la valeur de ce sur quoi on travaille dans la vie, dans votre vie professionnelle, faut arriver à le communiquer. Parce que vous pouvez avoir conçu le meilleur prototype du monde si jamais les personnes qui sont en face... ou, ok. <rire> si jamais... Non, on veut pas... Je suis censurée. <rire> ok, il faut que je tienne plus haut All right. Donc je disais, si jamais les personnes en face de vous n'arrivent pas à voir pourquoi est-ce que votre projet est cool, et eh bien c'est dommage parce que ça, ce ne sera pas développé. Okay? Donc il ne faut pas euh, euh, sous-estimer l'importance des compétences transversales que vous développez aussi à l'école et dans la vie professionnelle. Les compétences techniques, c'est important, mais on arrive à les mettre en valeur grâce aux compétences transversales. Et ça va devenir de plus en plus important dans votre vie professionnelle. C'était ça l'histoire de mon crunch time, celui que j'ai euh, vécu dans la vraie vie professionnelle. Maintenant, c'est à votre tour. Profitez-en. Je vous jure, c'est un cadeau que vous fait euh, l'UTBM. Ça va être difficile. Je pense que le mot, ce sera intense à la fin de la semaine et vous aurez beaucoup de rebondissements, mais vous allez en ressortir vraiment grandi. Moi, ces deux semaines-là, euh, ça a été vraiment un tournant dans ma vie professionnelle. J'ai appris énormément. Donc, je vous souhaite que ce soit la même chose pour vous dans ce crunch time et profitez-en. Merci beaucoup. Merci Viviane, il est ô combien difficile de prendre la parole juste derrière toi. Viviane, Moi, je l'ai connue quand elle était à la Bohème et qu'elle écrivait des articles dans le journal de l'UTBM. Moi je vais vous parler rapidement de règles du jeu. Alors, si on peut afficher sur l'écran de la régie, au travers du comptoir des compétences, la présentation de Marjorie, ce serait super. Est-ce que c'est possible Est-ce que c'est possible Voilà. Alors. On va essayer de passer sur la, la, la slide. Je vais euh, vous donner un peu les règles du jeu de ce, ce crunch time en termes d'organisation. Vous allez avoir euh, au comptoir des compétences, est-ce qu'on peut m'envoyer la slide avec les programmes hors note Voilà. Donc la présentation en plénière. Voilà, moi je voulais vous parler juste derrière de, du, du slide qui n'est pas le bon slide. Voilà. Avec le programme que vous a donné Viviane. Effectivement, Viviane a déjà repris l'ensemble des éléments euh, du crunch qui vont de la, du premier jour où vous allez vous questionner jusqu'au dernier jour où vous allez présenter et convaincre euh, les partenaires de l'UTBM qui vous ont proposé des sujets. Dans les quelques éléments qu'on tenait à vous dire, voilà, dans les règles du jeu, pour nous, il y en a une qui est essentielle, c'est la bienveillance. On va vous demander d'être extrêmement bienveillant sur toutes les étapes de développement de votre projet. Vous allez pouvoir aussi, euh, au travers de la feuille de route qui est sur votre, euh, qui est sur votre bureau, vous avez autour de la table l'ensemble de ce qui va se passer euh, cette semaine. Donc suivez bien la roadmap intégrale euh, que vous avez là. Et la première étape sera un icebreaker. Alors avant qu'on lance le décompte de 10 à 0 et que on puisse démarrer et que vous puissiez récupérer vos sujets. Dans les quelques éléments essentiels, vous allez euh, pouvoir euh, vous rendre dans un espèce de convivialité. On va parler des trucs aussi qui sont cool en dehors du, de, du moment de travail en équipe. Il y a des espèces de convivialité qui sont dans les, dans les couloirs de l'Axone, dans lesquels vous pourrez vous rendre pour vous reposer, pour discuter, pour euh, jouer. Il y a aussi des stands avec des jeux, donc il y a pas mal de choses. Euh, vous allez disposer de coachs. Et chaque équipe, en fait un coach va, va coacher huit euh, équipes en moyenne, vous les aurez quasiment souvent du début à la fin de la semaine. Donc ils vont gérer vos tables, donc ils s'approcheront de vous, ils vous expliqueront des choses et ils seront là que pour vous. Ce sera des coachs mais ce sera aussi euh, sans doute bien plus que ça, en tout cas ils vont, ils vont vous permettre d'avancer euh, de façon efficace. Dans les règles du jeu aussi, vous pourrez accéder à Moodle avec les éléments, euh, les éléments essentiels de, de tous les dossiers sont dans Moodle. Donc ça vous pourrez tout retrouver. Et puis ça va être le moment de lancer quelque chose. Euh, mais je vais demander à Viviane de le lancer parce que c'est quand même euh, toi la marraine. Viviane. Je te propose qu'on le lance en même, temps. En même Allez. temps. Allez, 10, 10 9, 9, 8, 8 7, 8, 6, 8, 5, 5, 4, 8. 3, 3, 2, 3, 1, Krönstein <applaudissements> bah, Ouais,